Combien mesure un pied Il était une fois un roi et sa femme la reine. Ils formaient un couple heureux car ils possédaient tout ce qui existe sur la terre. Cependant, quand s'approcha le jour de l'anniversaire de la reine, le roi eut un problème. Que pouvait-il offrir à quelqu'un qui avait déjà tout Le roi pensa et pensa et pensa jusqu'à ce que soudain il eut une idée. Il pourrait offrir à la reine un lit. La reine n'avait pas de lit, parce qu'à cette époque, les lits n'avaient pas encore été inventés. Ainsi, même quelqu'un qui avait tout n'avait pas de lit. Le roi appela son premier ministre et lui demanda de lui faire fabriquer un lit. Le premier ministre appela le chef des charpentiers et lui demanda de lui faire fabriquer un lit. Le chef des charpentiers appela son apprenti et lui dit de fabriquer un lit. « Combien mesure un lit ?» demanda l'apprenti, qui ne le savait pas, parce qu'à cette époque, personne n'avait jamais vu un lit. « Combien mesure un lit ?» demanda le charpentier au premier ministre. « Bonne question !» dit le premier ministre et il demanda au roi. « Combien mesure un lit ?» Le roi pensa et pensa et pensa jusqu'à ce que soudain, il eut une idée. Le lit devait être assez grand pour contenir la reine. Le roi appela la reine et lui dit de mettre son nouveau pyjama et lui demanda de s'allonger par terre. Le roi enleva ses chaussures et avec ses pieds, il marcha avec beaucoup d'attention tout autour de la reine. Il fit le compte, le lit doit faire trois pieds de large et six pieds de long pour être assez grand pour contenir la reine, en incluant la couronne que la reine parfois aime porter pour dormir. Le roi dit merci à la reine et il dit au premier ministre qui dit au chef des charpentiers, qui dit à l'apprenti, le lit doit mesurer trois pieds de large et six pieds de long pour être assez grand pour contenir la reine, en incluant la couronne que la reine parfois aime porter pour dormir. L'apprenti des Merci, il enleva ses chaussures et avec ses petits pieds, il mesura trois pieds de large et six pieds de long et il fabriqua un lit permettant de contenir la reine. Quand le roi vit le lit, il trouva qu'il était superbe. Il ne pouvait pas attendre le jour de l'anniversaire de la reine. À la place, il appela la reine et lui demanda de mettre son nouveau pyjama. Alors il apporta le lit et demanda à la reine de l'essayer. Mais le lit était beaucoup trop petit pour la reine. Le roi était si fâché qu'il appela immédiatement le premier ministre, qui appela le chef des charpentiers, qui appela le geôlier, qui jeta l'apprenti dans la prison. L'apprenti était malheureux. Pourquoi donc le lit était-il trop petit pour la reine Il pensa, il pensa, il pensa, jusqu'à ce que soudain, il eut une idée. Un lit qui mesurait trois pieds du roi de large et six pieds du roi de long était naturellement plus grand qu'un lit qui mesurait trois pieds d'apprenti de large et six pieds d'apprenti de long. Je peux fabriquer un lit qui contient la reine si je connais la taille d'un pied du roi. Il expliqua cela au geôlier, qu'il expliqua au chef des charpentiers, qu'il expliqua au premier ministre, qu'il expliqua au roi qui était trop occupé pour aller à la prison. À la place, le roi enleva une de ses chaussures et appela un célèbre sculpteur. Le sculpteur fabriqua une copie exacte en marbre du pied du roi qu'il envoya à la prison. L'apprenti prit la copie en marbre du pied du roi et avec cela il mesura six pieds de large et six pieds de long et fabriqua un lit pour la reine. Le lit était prêt juste à temps pour le jour de l'anniversaire de la reine. Le roi appela la reine et lui demanda de mettre son nouveau pyjama. Alors il apporta le nouveau lit et demanda à la reine de l'essayer. La reine se mit dans le lit et... Le lit était parfaitement adapté à la reine, en incluant la couronne que la reine parfois aime porter pour dormir. C'était sans l'ombre d'un doute le plus beau des cadeaux qu'une reine avait jamais reçu. Le roi était très heureux. Il appela immédiatement l'apprenti dans la prison et le fit « prince royal ». Il ordonna une grande parade et toute la foule vint clamer « le petit prince apprenti ». Et désormais, quiconque veut mesurer quoi que ce soit, utilise une copie du pied du roi. Et lorsque quelqu'un dit « mon lit mesure six pieds de long et trois pieds de large », tout le monde sait exactement à quelle dimension cela correspond.